sera donc à la fin de cette vidéo un jeu pour en fond ce type des exercices par exemple reconnaître le radical et la terminaison d'un verbe alors je lis la consigne dans chaque phrase en tour en bleu le radical du verbe et en rouge sa terminaison bon euh J'entoure, j'entoure, alors je vais choisir euh, par exemple ce cercle là, en bleu, voilà, j'entoure en bleu le radical, par exemple ici, passe, avec deux s à la fin, par exemple ici, passe, par exemple ici, passe, Alors, tout ça c'est la terminaison. Bon, le radical Et en rouge sa terminaison. En rouge, la terminaison. La terminaison c'est E. On dit le feu passe au vert. Le feu tricolore. L'été dernier, le temps passé. Bien sûr, c'est Haïti. Doucement. Bon. Demain, tu passeras. Alors, tu passeras à la maison. Alors, dans chaque phrase, on le en bleu le radical, le radical ne change pas. Regardons ici, passe avec PA2S, PA2S, PA2S. Mais ici, la terminaison d'un verbe change selon le, le temps. Par exemple, ici, le feu passe au vert, c'est le présent. Tu hein? as compris Le feu passe au vert. Alors, le verbe ici, c'est au présent. L'été dernier, c'est le passé. Le temps passait doucement. Passait doucement. Hein? Ici, c'est le temps. Ici, c'est l'imparfait. Bon, on va vous expliquer comment après. Demain, tu passeras à la maison. C'est ce qu'on appelle le futur. Et c'est le temps, c'est le futur. Alors, le feu passe au vert au présent. L'été dernier, le temps passé doucement, c'est l'imparfait. Et l'imparfait, c'est un temps du passé. On va vous expliquer après que ça veut dire l'imparfait. Demain, tu passeras à la maison. Alors, ce sera donc très facile pour vous de faire les exercices tout seul, d'accord Alors, on passe maintenant au cours, mes chers élèves de C1. Conjugaison facile pour C1. Alors aujourd'hui, on va discuter sur euh, le verbe se conjugue. Ce titre là le verbe se conjugue. Ça veut dire se conjugue au passé, au présent, au futur. Le passé, le présent, le futur, c'était donc euh, la première leçon de la conjugaison qu'on a déjà vu auparavant. Regardons ici cette image ou cette photo qu'on représente ici les deux esquimaux qui vivent euh dans la région qu'on appelle l'Arctique. Alors les esquimaux, qu'on appelle aussi les Inuits, leurs conditions de vie sont très difficiles. Regardez ici la glace partout. Pour se nourrir, ils pêchent, et ils chassent les phoques autrefois, autrefois. Ils habitaient, ils habitaient dans des éclos maintenant, maintenant, ils vivent dans des petites maisons de bois plus confortables. Les seuls habitants de l'Arctique, la région autour du pôle Nord, sont les Eskimos, que l'on appelle aussi les Inuits. Leurs conditions de vie sont très difficiles. Pour se nourrir, ils pêchent et ils chassent les phoques. Autrefois, ils habitaient dans des igloos. maintenant ils vivent dans des petites maisons de bois plus confortables. C'est un texte vraiment informatif, c'est la première fois qu'on voit des esquimaux Et ce texte nous informe sur la vie difficile de ces habitants de l'Arctique. Mais la question ici, c'est pas est-ce que c'est un texte narratif ou descriptif ou informatif. Relevé tous les verbes conjugués. Connaissez-vous d'autres formes de ces verbes Et comment expliquez-vous ces changements Alors, regardons s'il vous plaît ici. Les seuls habitants de l'article la région autour du pont Nord sont... Ici, c'est le verbe être. Au présent. Quand on l'appelle, c'est le verbe appeler. Normalement, vous savez les habitants. Leurs conditions de vie sont très difficiles pour se nourrir. Ils pêchent. Ça, c'est le verbe pêcher. Relever tous les verbes conjugués, on a dit pêche, chasse, habiter, vive. Voilà. Je rappelle encore une fois, son, appel, son, deuxième fois, pêche, chasse, habiter, vive, etc. Connaissez-vous d'autres formes de ces verbes Bon, pour le verbe être, on a déjà vu, c'est soit au passé, soit au présent, soit au futur. Par exemple, au futur, on dit sauront ou saura. Saura, sauront. Bon, laisse ça après. Comment expliquez-vous ces changements Alors, lorsqu'on dit autrefois, et chasse habiter dans des iglo, autrefois, on a déjà vu, ça indique le passé. Alors, autrefois. Hmm? Indique le passé C'est un, un indice temporel C'est un indicateur temporel Qui veut dire le passé Autrefois ils habitaient dans des régions Dans des igles, Pardon. Maintenant, maintenant C'est le présent C'est un indicateur du présent Ils vivent dans des petites maisons de bois plus confortables Ici il n'y a pas de futur Il y a uniquement le passé qu'on représente au ici, autrefois ils habitaient dans des éclos, et au présent, maintenant ils vivent dans des petites maisons de bois plus confortables. Alors on dit que le verbe se conjugue, d'accord Se conjugue, soit au passé, soit au présent, et en même temps au futur. Alors le verbe exprime ce que le sujet est en train de faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition du verbe. Le verbe exprime ce que le sujet est en train de faire. Il se transforme selon le temps, on dit qu'il se conjugue, soit au passé, soit au présent, soit au futur. Par exemple, hier j'ai pêché, en ce moment je pêche, demain je pêcherai. C'est le futur. Quand le verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Comme l'exemple de péché. Péché, c'est un verbe à l'infinitif. Il ne se conjugue pas. Le radical du verbe est la partie qui ne change pas. La terminaison est la partie du verbe qui change. On l'a déjà vu cela. Le feu passe. L'été dernier, le temps passait doucement. Demain, tu passeras à la maison. On a déjà vu que ce sera donc un jeu enfant pour vous. Alors, le feu passe. La terminaison, c'est eux. L'été dernier, le temps passé, la terminaison, c'est AIT. Tu vois qu'il change ici, entre E et A, avec AIT. Demain, tu passeras, tu passeras, e-r-a. E e e voilà, c'est ça, E, R, A, S. Alors, tu vois que la terminaison change, mais le radical reste, qui ne change pas, reste toujours euh, invariable passe passe passe pêche pêche pêche c'est h tu vois le radical du verbe est la partie qui ne change pas la terminaison est la partie du verbe qui change quand on le conjugue on dit je pêche je pêche je pêche c'est le radical e c'est terminaison alors, je classe les verbes dans le tableau, il y a le verbe entendre, le verbe gagner, le verbe faire. Alors, j'entends, c'est le verbe entendre. Elle gagnera, c'est le verbe gagner, vous faites, c'est le verbe faire, tu vois J'entends, entendre, elle gagnera, gagner, vous faites faire, tu vois L'infinitif euh, ne se conjugue pas, mais les autres verbes con euh, conjuguent. C'est le, le temps, j'entends, c'est le présent. Elle gagnera, c'est le futur. Vous faites, c'est le présent. Ils ont gagné. Ils ont gagné, c'est au passé. C'est le verbe gagner. Ils faisaient. Ils faisaient. C'est le verbe faire, au passé. Nous avons entendu. Nous avons entendu. Hein. Tu vois Alors, ça, ça explique cela. Quand le verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Comme le verbe entendre, gagner et faire. Mais ici, ce sont des verbes qui sont conjugués. Ce sont des verbes qui se conjuguent soit au passé, soit au présent, soit au futur. J'entends, c'est le présent. Elle gagnera, c'est le futur. Vous faites, c'est le présent. Ils ont gagné, c'est le passé. Ils faisaient, c'est le passé. Nous avons entendu, c'est le passé. Tu gagnais, c'est le passé. Ils entendaient, c'est le passé. Je fais, c'est le présent. Alors je fais c'est le verbe faire, en, il entendait c'est le verbe entendre, tu gagnais c'est le verbe gagner, nous avons entendu c'est le verbe entendre, il faisait c'est le verbe faire, et ils ont gagné c'est le verbe gagner, vous faites c'est le verbe faire, elle gagnera c'est le verbe gagner, et j'entends c'est le verbe entendre. Alors d'après ces deux exercices qu'on a déjà vu, soit au début de la vidéo, et ici à la fin. Vous avez, tout simplement, vous avez tout simplement compris la leçon d'aujourd'hui le verbe se conjugue première partie elle restera donc euh, deuxième partie sera donc pour la prochaine vidéo alors je vous dis euh, merci pour votre attention on se voit prochainement c'était avec vous monsieur Safdeline